Salut EDD, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dans la main Alors c'est une caméra photo qui fait les deux, un fois rouge, ça veut dire que ça va faire des photos de la nuit. Il y a un petit voyant, alors c'est une caméra qui reste éteinte, et dès qu'il y a quelque chose qui passe devant, elle s'allume, elle prend des photos et elle filme. Quand il n'y a personne, elle filme pas. Donc c'est plutôt intéressant, ça marche à pile, et euh, ben, ça se déclenche vraiment quand il y a quelque chose, donc s'il n'y a rien, ben, ça ne s'use pas. Donc ça ne coûte pas si cher de vous trouver ça sur Amazon, si vous voulez, je vous mettrai un lien dans la description. Pour ceux qui font le même métier que moi, ça peut être très intéressant d'avoir ça. Quand vous, avez, vous faites de la dératisation, que vous avez un problème, que vous ne savez pas d'où il arrive le rat, euh, vous mettez ça un soir, en général la nuit c'est là où il se, qui bouge le plus, c'est les rongeurs. Hein. Vous mettez ça le soir et vous pouvez trouver peut-être l'arrivée du rat. Après vous voyez ça avec le client, vous lui montrez, vous lui laissez, vous revenez quelques jours plus tard pour le chercher et tout ça. Donc là, moi, je l'ai utilisé sur une intervention euh, de problème de rat. C'est un client qui a un gros poulailler, qui a des chiens. Et dans ce poulailler, en fait, euh, bon, il y a des rats qui circulent partout. Donc là, on a, on a traité euh, les galeries, on a, traité, euh, euh, on a mis des boîtes à rats fermées à clé pour que les poules ne touchent pas aux raticides. Mais il a un local en béton, en fait, ou en brique, une petite maisonnette au fond du jardin où il stocke euh, les graines et les croquettes des chiens. Et là, il s'aperçoit qu'à chaque fois, tous les matins, les sacs, qui sont... Euh, ils sont, bouffés, ils sont ouverts par les rats, ils sont bouffés par les rats. Donc, on a voulu savoir combien il y avait de rats qui venaient et tout ça. Donc, on a mis cette petite caméra. Euh, on l'a mis en mode photo parce que je trouve que c'est une meilleure qualité d'image la photo que la vidéo. Et euh, il a pris 650 photos. <rire> 650 photos. Il a posé ça le soir à 17h40, un truc comme ça. Et il l'a enlevé vers 5h du matin. Vous allez voir, il y a l'heure à chaque fois et le chrono qui circule dessous. Je vous mets cette petite vidéo. Vous allez voir comment ça circule, comment les rails s'amusent, ils font la fête. Et voilà. Et ben dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt les DD. Oh oh oh Thank you. Toi qui n'es pas encore un petit dédé, fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus.